Trouver facilement son type de voix, sa tessiture en moins de 3 minutes. On va faire ça très rapidement, tu vas voir. donc Ce sera une vidéo ben, qui sera courte évidemment euh, parce que voilà. Est-ce que je suis soprano Est-ce que je suis alto Est-ce que je suis ténor Est-ce que je suis bariton. C'est peut-être une question que tu te poses et tu vas voir, on va faire un test. Donc, ça va être très rapide. Tu vas voir la réponse pour ta voix exactement. Salut Moi, c'est Antoine. Je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix eh bien, pour se faire plaisir tout simplement. Alors, il faut que tu comprennes que cette histoire de, de tessiture, de type de voix, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Après, il y a des appellations différentes. Pour les femmes qui chantent aiguë, par exemple, on va parler de soprano, on va parler d'alto si elle chante un petit peu plus grave. Les hommes, on va parler de ténor s'ils sont dans les parties aiguës de la chorale, par exemple. Et on va parler euh, de baryton s'ils sont euh, la partie en dessous. On a aussi des basses. Après, il y a plein d'autres classifications, alto, contralto, etc. Euh, mais ce qui est important que tu comprennes, c'est que avant de faire le test, c'est que cette euh, classification, elle vaut pour un certain type de musique. Je vais t'indiquer comment faire le test, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu te limites à ça. Cette classification soprano, alto, etc., elle nous sert à quoi Elle nous sert souvent dans les chorales ou dans les pièces de musique classique où euh, on sait que voilà, dans tel morceau, euh, on va demander à la chanteuse de chanter telle note, telle note parce que la partition est écrite, donc on sait exactement ce qui va être chanté. Et on sait que voilà, pour chanter cette partition, bien, il faut avoir une voix qui puisse chanter entre telle note et telle note. Et c'est comme ça qu'on a fait la classification parce que pour recruter les gens, c'était plus facile de dire que voilà, si tu es soprano, c'est-à-dire que tu dois chanter entre telle note et telle note. Si tu es euh, ténor pour un homme, c'est entre telle note et telle note. Sauf que ça, ça ne vaut qu'avec une certaine, une certaine euh, gestion de ta voix. Par exemple, pour les femmes, on va parler de soprano, mais ces soprano en voix de tête. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va pouvoir chanter des notes aiguës en voix de tête. Et c'est la, la seule chose qu'on va lui demander si elle est soprano, pour la chorale par exemple. Sauf qu'en comédie musicale, dans, les, dans les, les comédies musicales, les musicals, eh bien, les compositeurs, eux, sont plus exigeants que ça. Et pour certaines notes qu'une chanteuse soprano chanterait normalement en voix de tête, eh bien, eux, ils vont préciser, non, attention, pour cette note-là, je voudrais que tu la chantes en voix mixte. Et auquel cas, là soprano ou pas, ça ne change plus grand-chose. La question, c'est est-ce que tu peux chanter cette note en voix mixte. Donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que cette classification, ça va t'aider si tu veux chanter dans une chorale ou si tu veux chanter euh, des pièces euh, classiques. Mais pour tout le reste du temps, ne te limite pas. Parce que pour chanter une note aiguë, peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à la passer en voix de tête, mais que tu peux la passer en voix mixte. Et Du coup, pour de la sol, ça passera très bien. Donc, il ne faut pas que tu te limites à ça. Euh, alors, pour faire le test, ça va être tout simple. Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, d'accord? C'est un site internet parce que je pourrais faire avec le piano des notes, sauf que je ne vais pas entendre ce que tu chantes. Donc, je ne saurais pas si tu fais réellement les choses. Donc, le test que je te propose, il est tout simple. C'est Tu vas cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous euh, dans la description de cette vidéo et tu vas accéder à un site internet qui va te demander en fait, qui va enregistrer ta voix. d'accord Donc, il va te demander d'activer le micro, il va te jouer une note, il va te dire de chanter la note, il va te demander de, de chanter ta note la plus grave, de chanter la note la plus aiguë. Il va te poser 3-4 questions et il va te donner en moins de 3 minutes la réponse. Comme ça, tu auras la réponse une bonne fois pour toutes sur quelle tessiture tu as. Mais encore une fois, ne te limite pas à ça parce que tu peux très certainement chanter plein d'autres choses, même si on t'a dit que ce n'était pas pour toi, juste en utilisant les techniques modernes. Alors, les techniques modernes, euh, j'en parle dans beaucoup de contenus des vidéos. J'ai organisé une conférence là-dessus, j'ai écrit un guide. Et Si tu veux y accéder, je vais te mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir des cadeaux chez toi, tu pourras recevoir une routine d'échauffement, un guide sur la respiration et une conférence sur comment ça se passe au niveau de tes cordes vocales, comment ça fonctionne tout ça pour que, bien, que tu comprennes bien comment ça marche. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous eh dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao